Claim est un jeu de pli de majorité pour deux joueurs. Les joueurs recrutent leur équipe, puis s'affrontent pour la victoire. Dans Claim, le roi est mort, et il faut lui trouver un successeur. Le royaume est divisé en cinq factions, représentées par des cartes. Une partie de Claim se divise en deux phases. Une phase de recrutement, puis une phase de combat. À part les gobelins, chaque faction possède un pouvoir particulier, qui peut se déclencher en phase 1 ou 2. Les joueurs commencent la phase de recrutement avec 13 cartes chacun. Les cartes restantes forment une pioche. Chaque manche, la première carte est retournée et les joueurs s'affrontent pour la récupérer. Le premier joueur choisit l'une des cartes de sa main et la pose face visible devant lui. Son adversaire fait de même, mais avec quelques contraintes. S'il possède une carte de la même faction que le premier joueur, il est obligé de la jouer. Sinon, il peut poser n'importe quelle carte, mais ne peut pas remporter le pli. Les doppelgangers sont la seule exception. Ils peuvent être joués même si la carte du premier joueur est une faction différente. Celui qui a la plus haute valeur gagne. Il prend la carte révélée en début de manche et la place de côté face cachée. En compensation, le perdant pioche la première carte de la pile et fait de même. La phase se termine lorsqu'il ne reste plus de cartes. Lors de la phase de combat, les joueurs s'affrontent avec les cartes qu'ils ont gagnées lors de la première phase. Les plis fonctionnent de la même manière qu'en phase 1, mais le gagnant remporte directement les cartes jouées. À la fin de la partie, un décompte des points a lieu, faction par faction. Pour chaque faction, le joueur majoritaire gagne un point. Le vainqueur est celui qui a le plus de points. Pour conclure, Claim est un petit jeu de plis assez classique, mais sa découpe en deux phases est assez originale. Le nombre de factions restreint le rend très accessible.